La prochaine chose, c'est euh, la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa majesté Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Depuis des mois, il y a eu des avis de ce gouvernement dans le plan de privatiser des parties de nos soins de santé. En août, la ministre de la Santé a reçu des notes qui incluaient la phrase « Non, on ne va pas privatiser les soins de santé, point final. » Mais cette phrase a été enlevée et elle n'a jamais été utilisée par la ministre. Pourquoi la ministre ou son personnel ont rayé cette phrase dans ses notes d'allocution? La vice-première ministre et ministre de la Santé. Je vais répondre à la question de la même façon que j'ai répondu à la question au mois d'août. Non, non et non, on va continuer de financer le réseau de santé en Ontario pour que les Ontariens reçoivent les soins qu'ils méritent dans la communauté où ils habitent. Et on a des médecins incroyables, des infirmières incroyables, des aides de médecins. Et je peux continuer, qui continuent de faire ce travail dans nos hôpitaux, dans nos foyers de soins de longue durée, et tout cela va continuer. Merci complémentaire, chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Encore une fois, la ministre de la Santé, les Ontariens sont très préoccupés concernant que le fait qu'on va augmenter le nombre de soins offerts par le système privé. Et les notes d'allocution de la ministre avaient rayé cette énoncé. Il n'y a pas de minimum garanti pour le, les soins qui sont Offert par le public. Euh, Est-ce qu'elle a rayé cette frise, euh, phrase parce qu'ils ont l'intention de privatiser encore plus de soins euh, offerts par le secteur privé? Ministre de la Santé, je suis ravi de vous annoncer tous les gestes qu'on a posés. Deux nouvelles écoles de médecine bâties en Ontario. On ne l'a jamais vu ça auparavant. On a augmenté le nombre d'infirmières et infirmiers qui ont été formés en Ontario. Il y a des programmes où on paie leurs frais d de scolarité, leurs livres. On a augmenté le nombre de médecins qui ont été formés ici en Ontario. On a travaillé avec l'Ordre des médecins et des infirmiers et infirmières pour s'assurer que les personnes qui ont fait des demandes et qui ont demandé de, de, qu'ils puissent avoir leur titre de compétence reconnu qui euh, s'entraînent plus rapidement. Nous, on agit. Vous êtes en train d'être alarmiste. Complémentaire. Il y a eu euh, certainement un manque de euh, déni de la part de la ministre. Je vais offrir à la ministre une dernière chance pour rassurer les Ontariens concernant notre, ministre et notre système de santé public. Est-ce que la ministre peut nous dire que ce gouvernement ne va pas privatiser l'offre ou le fonctionnement de notre système de santé. Euh, veuillez vous référer à l'un l'autre l'autre par vos titres. Réponse. Ce député, ce parti, où est-ce qu'il étaient en 2012 lorsque la directrice générale a mis l'accent sur le fait qu'on devait avoir plus de médecins dans le nord de l'Ontario? Où était-il lorsqu'il travaillait avec les libéraux à l'époque? Est-ce qu'il demandait, militait pour plus de médecins dans le Nord? Est-ce qu'il s'assurait que des personnes qui puissent pratiquer leur profession ici en Ontario avaient cette occasion, là, alors qu'ils étaient formés à l'étranger? Non, non, non. Prochaine question, député de University de Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre des Affaires municipales et du Logement. J'ai été euh, complètement étonné d'apprendre que neuf promoteurs qui vont pouvoir exploiter la ceinture de verdure ont donné des, des, plusieurs milliers de dollars au Parti progressiste conservateur. Ces promoteurs ont acheté ces terres à, à très faible prix et maintenant, puisque vous changez les lois, ils vont pouvoir exploiter ces terres. Comment est-ce que vous décidez quel promoteur a droit à quelle partie de terre ou parcelle de terre dans la ceinture de verdure? Ministre des Affaires municipales et du Logement. On fait face à une crise du logement. On a fait une promesse aux Ontariens lors de l'élection qu'on a mis un plan en place pour bâtir 1,5 million de maisons sur une période de 10 ans. On s'attend à ce qu'il y ait une croissance démographique de 2 millions de personnes d'ici les, les 15 prochaines années. Et aussi, le gouvernement fédéral va euh, augmenter le nombre de nouveaux arrivants euh, qui, pour de nouveaux Canadiens. Donc, on doit non seulement bâtir plus de maisons, mais aussi le bon type de maisons. Euh, donc, on va continuer de mettre en place des lois, des amendements et des règlements qui nous permettront d'atteindre cette cible. Oui. Réponse complémentaire. Merci, Merci. ministre. Le, selon le groupe de travail sur l'abordabilité la des logements, a été très clair que ce n'est pas un manque d'accès aux terres qui entraîne un manque d'abordabilité dans le secteur. Les plusieurs intervenants ne sont pas contents avec le projet de loi 23 puisque le, le gouvernement n'a pas augmenté le nombre d'audiences publiques. Je vais lire leurs propos. Le projet de loi permet de transférer des milliards de dollars des promoteurs aux contribuables sans améliorer l'abordabilité. En d'autres termes, les promoteurs vont en profiter. Nous on part tous. Pourquoi aller de l'avant avec une réduction des frais d'aménagement, de redevance d'aménagement si on vous dit que ça ne rendra pas les choses plus abordables Réponse. Les néo démocrates ont été très clairs avec leur politique en matière de logement. Nous et ils veulent ajouter plus de frais qui ajoutent en moyenne 16900 dollars pour le prix d'un ménage d'une maison. Et si vous écoutez très attentivement, vous pouvez entendre le son des gens qui ne veulent pas construire dans leur arrière-cour et ça vient d'en face. Ils vont toujours défendre les délais qui augmentent les frais. Nous, on va du côté des jeunes familles, des nouveaux arrivants, des nouveaux Canadiens et les personnes âgées qui veulent réaliser leur droit d'être propriétaires. Merci. Dernière complémentaire. Ministre, le gouvernement a été en pouvoir en place pendant plus de quatre ans. Et dans ce temps, le prix des maisons a augmenté et le prix des loyers a augmenté. et Rien n'est abordable. Et voilà votre bilan. La Ville de Toronto est très préoccupée concernant le projet de loi 23. Selon eux, ils vont perdre 200 millions de dollars en frais alors qu'ils font face à un manque à gagner de 800 millions de dollars dans leur budget. Donc, ils n'auront qu'un choix que de remettre à plus tard des projets d'immobilisation. Est-ce que vous pouvez au moins mettre en suspens les effets du projet de loi 23 pour qu'on puisse réellement connaître les répercussions de ce projet de loi? Ministre, nous savons de notre groupe de travail en matière de logement que les délais dans le système entraînent des coûts au propriétaire ou à un locataire, euh, plus d ça leur coûte plus d'argent. Je ne vais pas tirer des leçons au parti qui ne veulent qu'entraîner des délais, qui ne veut que créer des barrières. Ils ont dit non alors qu'on a de nos projets de loi et alors qu'on a protégé les locataires, qu'on a renforcé le tribunal de l'habitation. Ils, ont... ils vont voter encore une fois non. Pour ce projet de, de bâtir plus rapidement pour que la situation soit plus abordable. Nous, on va défendre les intérêts des contribuables qui veulent devenir propriétaires. Et les néo-démocrates vont tout simplement dire non à tout, en principe. Prochaine question, député de Niagara Centre. Merci au Premier ministre. À la veille de. Donner fréquemment des protections des offices de protection de la nature et de refiler les coûts des frais de redevance ou des, des redevances d'aménagement aux municipalités. Ce projet de loi impose ce projet de loi des maires phares aux municipalités, au conseil municipal, pour qu'ils puissent choisir les présidents de conseil lorsqu'ils choisissent de le faire et d'imposer la, la, la gouvernance par la minorité. Ça va effriter les droits des offices de protection de la nature et faire en sorte que les municipalités ont de la difficulté de comprendre l'intention du gouvernement. On sait que ça n'a rien à voir avec bâtir plus de maisons logements, euh, maisons abordables. Ils jouent la politique tout simplement pour tenter de réduire la superficie de la ceinture de verdure et de vendre ces terres aux développeurs immobiliers. On ne peut pas prêter des intentions de la façon que vous l'avez fait. Je vais vous demander de reformuler votre question. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le Premier ministre est ce est en train de jouer à la politique de tenter d'en arriver à en une entente alors qu'il tente de vendre la ceinture de verdure aux promoteurs immobiliers pour... C'est inacceptable de prêter des attentions. Je vais vous demander de retirer vos propos. Je les retire. Je vais permettre au ministre de répondre. Merci, le premier ministre, a être honnête, franc et transparent lorsqu'il a dit qu'il allait permettre à d'autres municipalités d'avoir accès au projet de loi des pouvoirs forts pour les maires. Et le, le projet de loi pour bâtir plus rapidement permet de le faire. On veut que les maires dans les plus grandes communautés, les six régions sur lesquelles nous nous sommes concentrés, il y aura beaucoup plus d'occasions pour bâtir plus de maisons. Et si on se penche sur les cibles 20 des 29 municipalités pourront bâtir 627 000 maisons en faisant partie de notre objectif d'en bâtir 1,5 million d'ici les 10 prochaines années. On doit leur permettre de pouvoir atteindre ces cibles, et c'est ce qu'on leur permet de faire. Complémentaire, député de Toronto Centre, Ma question est au premier ministre. Lorsque les, to les Torontois, il y a 29 jours, on, on sont allés voter, ils n'avaient aucune idée que le projet de loi 39 allait euh, être déposé et que le euh, maire Tory allait demander d'avoir ses pouvoirs lui permettant de créer de nouveaux règlements avec seulement un tiers des votes de la part du conseil municipal. Maintenant, même ceux qui appuient M. Tory semblent être préoccupés par ce fait. Certains m'ont écrit en disant alors que j'ai voté pour le maire Tory, je ne l'aurais pas fait si je connaissais sa position concernant le projet de loi 39. La démocratie peut être difficile des fois, mais c'est possible. La majorité plus un, voilà la règle, voilà la démocratie. Et on adore tous cette, ce principe de démocratie. Est-ce qu'on va se fier au principe de la démocratie et on va retirer le projet de loi 39 du côté du gouvernement? Réponse, ministre des Affaires municipales et du logement. On a mis en place un projet de loi qui permettrait aux maires de Toronto et d'Ottawa d'avoir les outils nécessaires pour commencer à entamer des mises en chantier plus rapidement. On a répondu à la demande de M. Tory et c'est reflété dans le projet de loi. Elle est, est, est peut-être en désaccord avec son ancien collègue au sein du Conseil municipal de Toronto, mais on doit s'assurer que les maires de Toronto et d'Ottawa et tout le travail qu'on fait dans ces six régions, qu'on pourra entamer des projets plus rapidement. On a un, un plan ambitieux pour offrir 1,5 millions de logements et de maisons. D'ici les dix prochaines années, un tiers d'entre eux auront lieu dans, à Toronto et à Ottawa. Donc, on doit leur permettre d'avoir les outils pour le faire. Prochaine question, député de windsor Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre des Finances. Plusieurs de mes commettants dans ma circonscription de Windsor-Tacomcy, ce qui comprend des familles, personnes âgées des nouveaux arrivants, continuent d'exprimer des préoccupations concernant le coût aug augmentant de la vie, on n'est pas isolé, on n'est pas exempté des, des défis internationaux en raison de, de l'instabilité géopolitique, des taux d'inflation qu'on n'a pas vus en plus de 40 ans continuent d'avoir une incidence négative sur les familles et les Ontariens de manière générale. Avec notre énoncé économique, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer ce qu'on est en train de faire pour offrir un répit financier pour tous les Ontariens? Ministre des Finances, afin de répondre, merci, M. le Président. Merci à mon collègue, le député de windsor c'est, pour sa question très importante. Notre gouvernement comprend bien que les Ontariens font face à beaucoup de pression. Les coûts augmentent. Et on fait face à une situation incertaine au niveau international. C'est pour cette raison qu'on a un plan pour réduire les coûts et pour redonner plus d'argent et que l'argent reste dans les portefeuilles des ontariens. On a réduit la taxe sur l'essence de 5,7 cents par litre et sur les carburants de 5 et de 6,5 pour une période de six mois. Avec notre énoncé économique de l'automne, si adopté, ça permettra de prolonger cette période Jusqu'au 31 décembre 2023, on a un plan pour réduire les coûts et ça ne fait qu'une partie de ce qu'on est en train d'offrir euh, aux, aux ontariens pour le faire. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour sa réponse. Malheureusement, avec l'inflation qui continue d'augmenter, les plus vulnérables à windsor et en Ontario sont les plus touchés. On a vu comment l'augmentation des coûts touche le budget alimentaire des Ontariens avec les coûts qui sont beaucoup plus élevés qu'il y a un an. Par exemple, la margarine, les, les pâtes, le café, le thé ont augmenté en prix. De manière importante, les banques alimentaires continuent de signaler qu'il y a une augmentation de, de leur recours, comparé de, du recours aux banques alimentaires. Comment est-ce que le gouvernement permet d'appuyer les Ontariens pour euh, euh, faciliter leur vie? Réponse. Merci pour la question. Le député a tout à fait raison. Une mesure telle qu'une euh, réduction de la taxe sur l'essence permet un répit pour des milliers de conducteurs en Ontario qui doivent euh, prendre leur voiture pour aller travailler ou pour ramener leurs enfants à l'école. Avec euh, le taux d'inflation qui continue d'augmenter, nous nous concentrons sur des, de l'aide ciblée pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est pour cette raison qu'on a élargi le crédit d'impôt pour les travailleurs à faible revenu et qu'on va doubler le système de revenus garanti pour tous les récipiendaires. On ajuste aussi le POSPH en fonction de l'inflation et on augmente l'exemption pour ceux qui travaillent de 200 dollars à 1000 dollars. Peu importe l'incertitude financière, qui plane, nous avons un plan. Prochaine question. Député Nickobarton. Monsieur le Président, ma question est pour le premier ministre. Ce matin, la coalition de la santé, le Centre de, de défenseurs des personnes âgées ont annoncé qu'ils allaient contester la, le projet de loi 7 en vertu de la charte. Comme vous le savez, le projet de loi 7 retire les droits des personnes âgées de donner leur consentement. Et des travailleurs de la santé sont entrés en contact avec moi en me disant qu'ils ne veulent pas dire à leurs patients qu'on va aller leur facturer 4 000 par jour s'ils refusent d'être déplacés à un foyer de soins de longue durée à des centaines de kilomètres de plus loin. Plusieurs vont abandonner leur métier au lieu d'aller à l'encontre de leurs valeurs éthiques et morales. Contrairement à ce gouvernement, les travailleurs de la santé ne discriminent pas contre des personnes âgées qu'ils ont faibles. Ils prennent soin d'eux. Est-ce que le gouvernement va faire ce qui s'impose et d'abroger le projet de loi 7? Ministre, afin de répondre. Ministre des soins de longue durée, merci. La réponse brève est non. Évidemment, le projet de loi 7, c'est les bons soins au bon endroit. On l'a dit dès le début. Je ne pense pas qu'une personne suggérerait qu'elle est un bon endroit pour une personne qui veut être dans un foyer de soins de longue durée doit rester dans un hôpital. Ce n'est pas le bon endroit pour eux. Donc, le projet de loi 7 nous permet de continuer ces conversations pour s'assurer qu'une personne qui attend pour avoir un lit dans un foyer de soins de longue durée puisse y avoir accès la semaine dernière, 330... Patients de d'autres niveaux de soins ont choisi d'avoir un lit dans des foyers de soins longue durée parce que la qualité est meilleure, c'est où ils veulent être. Donc, très franchement, la députée d'en face, la réponse est non, on ne va pas abroger le projet de loi 7 parce que c'est dans le meilleur intérêt des gens qui attendent dans des soins, de, dans des lits de soins aigus et, de, et qui empêchent que ces lits soient disponibles pour ceux qui en ont besoin. Et alors que ces gens veulent être dans des foyers de soins longue durée, donc on doit leur permettre d'y avoir accès. Complémentaire, Député Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. 5 000 personnes âgées sont décédées dans les, soins, les foyers de soins de longue durée alors que ce gouvernement était au pouvoir. Maintenant, avec le projet de loi 7, on va retirer les personnes âgées et de des endroits près de leur famille et au profit de foyers de soins de longue durée à but lucratif Si une personne âgée refuse d'aller à un de ces foyers, le premier ministre menace d'imposer des amendes salées. Nos parents, nos grands-parents seront forcés dans des foyers de soins de longue durée à but lucratif où les gens sont négligés. Je sais que les propriétaires sont enthousiastes à avoir plus de profits, mais les ontariens Mérite mieux. Le projet de loi 7 est cruel, va déchirer des familles et va faire en sorte que plus de vies des personnes âgées seront à risque. Quand est-ce que le premier ministre va l'admettre et faire ce qui s'impose et d'abroger le projet de loi 7? ministre des Soins de longue durée. Les députés d'en face le sait très bien qu'on n'a aucune intention d'abroger le projet de loi 7 parce que c'est dans le, intérêt, le meilleur intérêt des personnes qui veulent être dans un foyer de soins de longue durée et ça va leur permettre d'y être plus rapidement. Et c'est ce que le projet de loi fait. Cette, euh, fait. Pendant trop longtemps, les personnes attendent de, dans des soins, de, dans des hôpitaux avec un lit de soins aigus de se trouver dans un foyer de soins de longue durée. Ce sont des gens qui attendent sur une liste d'attente pour avoir accès à un foyer de soins de longue durée. On a été encore plus loin. Il ne s'agit pas tout simplement du projet de loi 7. Il s'agit aussi d'augmenter la dotation du personnel. C'est pour cette raison qu'on a augmenté le nombre de soins à quatre heures par jour. Et à chaque année, on continue avec cet engagement dans la circonscription du député. Il a voté contre ces initiatives et une augmentation du personnel en 2021 et 10 millions pour l'année suivante et 18 millions pour 2021-2022. Il a voté aussi contre 26 millions de dollars en soins infirmiers dans sa propre circonscription qui pourra appuyer 4000 nouveaux lits redéployés dans sa propre communauté. Prochaine question. Député de Thunder Bay, de Merci. Que ce soit des centres culturels locaux, les résidents surtout, dans les régions rurales et éloignées dépendent sur ces établissements pour rester en connexion et réseauté avec leurs voisins. On sait que ces centres communautaires permettent d'améliorer la qualité de vie. Malheureusement, avec l'ancien gouvernement libéral, les besoins en infrastructure de ces personnes ont souvent été négligés et laissés à l'abandon. C'est pour cette raison qu'on a dû offrir plus de soutien financier. Oh, à mon voisin, le collègue du Nord, le ministre des... du développement du Nord réponse. Ce fut extraordinaire d'être à Smooth Rock Falls pour annoncer plus de trois quarts d'un million de dollars en investissement avec le programme d'amélioration des communautés avec le fonds du patrimoine pour rénover les piscines municipales, rénover le centre culturel et aussi de rénover le centre Madagami et les députés étaient là, étaient tout sourire. J'ai dû rappeler à ses commettants qu'il a voté contre cette initiative. Mais je vais lui donner l'occasion au printemps prochain lorsqu'on va présenter notre budget pour beaucoup de soutien pour les gens dans le nord pour voter pour ces améliorations dans le nord. Complémentaire. Merci. Merci pour cette réponse, c'est très bien de voir comment notre ministre et notre gouvernement continuent d'appuyer les, euh, les communautés du nord et rurales. Nos partenaires dans le nord ont bien reconnu tous nos efforts. Les besoins en infrastructure dans le nord de l'Ontario sont tout aussi essentiels que dans d'autres régions de la province. La communauté euh, et ses centres communautaires sont essentiels. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment les soutiens aux euh, immeubles locaux sont essentiels dans le Nord? Euh nous sommes fiers euh, de la programme d'amélioration communautaire. Dans les villes comme Smooth Rock Falls, au minimum de 90 de ces projets soient couverts par le programme. C'est à propos de la qualité de vie, Monsieur le Président, dans nos petites villes dans le nord d'Ontario. C'est pourquoi nous investissons dans les quatre projets suivants moderniser la piscine municipale de Smooth Rock Falls, réorganiser la salle communautaire, rénovation du centre rég Lamy et remise à neuf de la locomotive à vapeur historique de, de la compagnie ferroviaire Matagami. Les électeurs de Smooth Rock Falls apprécient la contribution de notre gouvernement et ont été surpris que le membre de la législature votait contre ces investissements. J'étais rêvé de voir le, le, le député de mesquite James Bay, toutes les sourires à l'annonce et j'espère qu'il va supporter et voter. Thank, you. Thank you. The next question. Prochaine question, député de l'Ondon West. Merci. Ma question est au premier ministre. Kate a déménagé dernièrement à London et elle veut avoir le vaccin de la grippe pour ses deux enfants. Elle ne peut pas le recevoir dans un bureau de médecin parce qu'elle n'a pas de médecin de famille. Elle ne peut pas le recevoir à la pharmacie parce qu'elle sont plus jeunes à moins de deux ans, puisque le bureau de santé local n'offre pas ses. Euh, Vaccin. Elle doit attendre des heures pour être dans des salles achalandées de personnes malades, où elle a dû se déplacer à, à plusieurs kilomètres de chez elle. et C'était la seule façon pour elle d'avoir un rendez-vous pour le groupe d'âge qui remplit les hôpitaux. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'est pas en train de mettre tous les efforts en place pour permettre aux enfants d'avoir accès au vaccin de la grippe? Le ministre de la Santé, en fait, c'est ce qu'on fait. On a l'OMA ici avec nous. Il y a des médecins de famille qui offrent les vaccins de la grippe à leurs patients. Il y a des bureaux de santé publique qui l'offrent grâce à des cliniques. Il y a des pharmacies qui l'ont offert de manière historique ici en Ontario. Il y a plusieurs possibilités pour les personnes d'avoir accès à des, des vaccins de la grippe et je les encourage de le recevoir en fonction de ce qui est... commode pour eux dans leur communauté. Merci. Question, député de l'Ouest. Un autre parent m'a dit qu'elle a tenté d'avoir accès aux vaccins de la grippe et les vaccins pour la COVID-19 depuis le mois d'octobre. Elle a un médecin de famille et elle a pu avoir un rendez-vous, mais elle a dû l'annuler parce que sa fille était malade et lorsqu'elle a tenté de reprendre un rendez-vous, on lui a dit que les vaccins n'étaient pas disponibles et qu'elle devrait continuer d'appeler pour voir lorsqu'on allait en avoir d'autres. Elle a dit que... C'est sans surprise que les taux de vaccination sont trop faibles et que c'est inacceptable de prendre des chances avec l'avis de jeunes enfants et de leurs familles. Quand est-ce que le gouvernement mettra en place un plan pour les parents qui veulent faire vacciner leurs enfants? Réponse? Plus tôt aujourd'hui, j'étais dans une pharmacie qui est très contente de pouvoir offrir des vaccins pour la grippe. Et on m'a rassuré que la plupart des vaccins ont été distribués dans les pharmacies, les bureaux de médecins de famille et autres. On s'est assuré qu'on a suffisamment de vaccins disponibles. Et ces vaccins ont été distribués dans la communauté, et j'encourage toute personne qui a l'occasion de se faire vacciner, de le faire aussi tôt possible. Merci. Prochaine question. Député de Beaches et York. Merci, Monsieur le Président. Désolé. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'essaie de prendre la parole. Désolé. Député de Brampton Nord, rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Député de Bidges York. Merci, Monsieur le Président. Je vais parler de la ceinture de verdure avec une question au premier ministre. Oui, on fait face à une crise en matière de logement. On le sait tous que c'est le cas et qu'on veut tous agir contre. Pourquoi empiéter et de réduire la taille de la ceinture de verdure alors qu'il y a d'autres choix possibles? On parle de bâtir des communautés existantes. Il y a plusieurs idées innovantes créatives pour le faire. De bâtir tout au long des corridors à Toronto euh, à Danforth, la rue Danforth. Euh, c'est dans ma circonscription. Euh, et c'est près d'une de, ligne euh, des stations de métro. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas construire plus euh, plus dans les arts? Pourquoi vous ne voulez pas encourager les gens à augmenter le nombre de logements dans leur immeuble Mais pourquoi ne pas vous pencher sur les immeubles vacants ou toutes les organisations de partage de logements et de maisons. Il y a plusieurs logements vacants. Il y a de très bons partenariats avec les étudiants et autres. Pourquoi ne pas vous pencher sur cette possibilité? Réponse de la part du ministre des Affaires municipales et du logement. Euh, plusieurs des choses que la députée a abordées, le gouvernement l'a déjà mis en place. On a créé un guide innovateur pour la cohabitation qui a été euh, inspirée par les Golden Girls de Port Perry. On a aussi euh, mis en place euh, des initiatives pour euh, bâtir un nouvel logement euh, euh, dans une maison unifamiliale ou même d'en ajouter euh, trois. Beaucoup des initiatives que la députée a mentionnées pour augmenter la densification fait partie de notre programme pour les communautés près des transports en commun. À chaque fois qu'on propose un amendement tel que la députée vient de proposer, c'est malheureux que son parti votre compte. On a suivi certaines des recommandations de la part du groupe de travail en matière d'abordabilité des logements. Et on continue d'aller de l'avant avec ce plan et ces projets complémentaires. Député de Beaches, ici, merci, Monsieur le Président. Avec certaines de ces initiatives que vous venez d'énumérer. J'ai commencé euh, euh, avec ces logements euh, dans les ruelles, euh, c'est quelque chose, c'est une initiative que j'ai commencé euh, au conseil municipal, donc bienvenue pour cette initiative. Arrêtez la pendule. Pour, euh, euh, de passer à quatre unités plus que du trois, le partage d'appartements, aussi les propriétés vacantes, ce qu'on n'a pas fait, et aussi de continuer à être robuste pour bâtir euh, un développement orienté sur le transport en commun. La question essentiellement est la suivante. Pourquoi est-ce que le, la ceinture verte qui va détruire euh, des terres humides, des terres agricoles, alors qu'il y a d'autres options qui sont disponibles pour lutter contre la crise du logement. Et est-ce que le gouvernement pense que, pourquoi, et quelle est la raison d'être de la ceinture verte? Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à la députée, à la part de territoire vacant, le gouvernement examine les propriétés qui sont assurpris en, en travaillant en collaboration avec mon ministère et le ministre des infrastructures pour créer, euh, comme intégré. plusieurs de nos propres euh, propriétés du gouvernement qui sont sous utilisées euh, que les maires ont identifiées. Ce serait d'excellente occasion de bâtir une combinaison et le ministre de l'Ontario va euh, enquêter là-dessus. <coughs> et on traite de suppléments d'un gain d'environ 2 000 acres à la ceinture verte. Nous allons continuer d'examiner d'autres options autour du comité de travail sur l'abordabilité du logement. Alors, donc, Nous avons dit qu'on poserait un plan à chaque année que nous sommes élus. C'est un engagement que nous allons maintenir. De député de Scarborough. De, de, euh, monsieur le Président, des gens dans ma circonscription, le fou de crime est à la rose dans les journaux, dans les médias sociaux. On peut voir des histoires de crimes, de violences alimentées, euh, la drogue et les arme à feu. Les agents de police doivent les protéger dans leur voisin, dans leur quartier. Aussi, pour on travaille très fort pour qu'on s'assure que les drogues ne sont pas dans les rues et sont gardées à l'extérieur de nos communautés. Monsieur le Président, est-ce que le secrétaire général peut parler des détails pour accroître les services pour maintenir la sécurité dans nos communautés? Merci. Merci. Je remercie remercier les députés pour la question. Comme je dit plusieurs reprises, tout le monde a le droit de se sentir en sécurité dans sa propre maison, dans sa communauté. Je vous donne quelques exemples sur la façon dont les services policiers de Toronto et de l'Ontario font une différence. L'enquête conjointe avait saisi 2 kg de, de cocaïne de près de Windsor il y a un mois. Donc, à Fort-Francisse, 482 a mis en accusation pour trafic de drogue à la saisie de 100 000 de, de, de, de, de Cocaine, okay, aussi une cache d'hommes. Un peu plus tôt, on a pu prendre six, 46 armes à, armes à feu, 10 millions d'organisations criminelles et puis les retirer de la, de, de, de, des rues. Je veux remercier le RPI de l'ancien service et aussi. Merci les services de police d'Ottawa pour nous garder en sécurité. Monsieur. Nous continuerons de faire ce qui est difficile. Nous continuerons de réaliser ce qui est difficile pour assurer la sécurité de l'Ontario. Merci. Merci, M. le Président, et merci aussi pour le solliciteur général de ses réponses. C'est rassurant de penser que les actions qui sont mises à l'eau par les services de police à travers notre province pour aider à garder nos communautés en toute sécurité. Il aussi des individus d'armes euh, scabreaux. Nous, on veut que notre gouvernement a, qu fasse les investissements nécessaires pour être certain d'être en sécurité. Et donc il y en a pas de euh, dépenser des millions de dollars pour financer et appuyer nos services policiers alors qu'ils continuent à combattre euh, les armes à feu et euh, euh, la violence des armes à feu. Pouvez-vous approfondir la question sur le bon travail que les policiers de Toronto sont en train de faire pour garder les communautés comme la mienne en toute sécurité Monsieur le Président, encore une fois, je veux remercier mon collègue, le député, pour cette question. La sécurité communautaire, c'est vraiment une grande priorité, pas seulement pour ceux qui appuient notre système de justice, mais à toutes les familles de l'Ontario. On vient d'entendre au cours de jeudi dernier de l'excellent travail des services policiers de Toronto. Nous sommes fiers que cette enquête a été partiellement financée par le gouvernement de Les services de policiers de Toronto ont servi des milliers de kilogrammes avec une valeur d'environ 58 millions de dollars. Ça, c'est la plus grande descente de drogue dans l'histoire du service de police. Et je voudrais remercier et féliciter aussi tous les agents de première ligne qui ont participé à cette descente. Au travail de la police, les Ontariens se sentent en sécurité dans leur communauté. Aujourd'hui, et tout le jour. Merci. Merci. Merci, euh, M. le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Monsieur euh, le Premier ministre, le gouvernement est allé contre la décision de la prétendre la frontière européenne. Il l'a fait, donc en, en dépit de soutien pour maintenir les limites actuelles. Il a fait 2 000. 2200 acres de territoire agricole pour les amis développeurs et ses propriétaires. Cette action va mener à, un étendage à une superficie plus grande urbaine. Alors donc, pourquoi est-ce que est -ce qu ignore la décision du Conseil municipal de Monsieur le Président, j'étais très clair donc à la ville de Hamilton en fait. Euh, J'ai écrit un article pour avertir la ville contre enfin, le, le de clore les frontières parce que en même temps leur propre planification, personnel de planification a fait des recommandations concernant des propriétés qui devraient être développées Ils l'ont ignoré. Alors encore et encore, le conseil municipal voulait avoir le berre l'argent du beurre, et voulait pas être, voulait être le, au sein de la ville, mais il ne pas étendre euh, les frontières. On fait face à un coût du logement incroyable à cause de ces retards. La ville de Hamilton a, a de, vraiment des grands défis à relever avec la bordabilité du logement. Il faut faire en sorte que ce plan officiel abli, euh, prépare la ville pour le succès et répondre aux objectifs euh, futurs. Donc, euh, si vous mettez, euh, mettez la tête dans le sable, et vous, vous ignorez euh, euh, la, la réalité. Ce n'est pas une option. C'est pour ça que nous avons agi de la alors, M. le Président, est-ce que le Premier ministre dit toujours une chose et puis fait autre chose? Le comité, mais il ignore le conseil, la du conseil municipal et les voix de notre communauté. Et la première, de la ceinture verte, il n'est pas y touché. Et maintenant, il y là le souci. en cherchant des voies, en, en, en, en, en passant, en abandonnant des terres vertes de grande qualité et dire que c'est pour le logement. Ce n'est pas une solution de logement. On ne peut pas de euh, récupérer cette terre agricole euh, une fois que c'est parti. Donc, est-ce que le premier ministre va s'engager à laisser tranquille ceinture verte et de mettre fin au projet de loi 23? Alors, donc, euh, son propre leader, M. le Président, le maire de Hamilton, reconnaît euh, qu'on euh, a besoin de construire dans la ville. Il faut partir dans la ville, dans la, ville de la campagne. Donc, enfin, on s'attend, M. le Président, que la ville de Hamilton la population va grandir de, de plus de 80 000 personnes d'ici 2051. Encore une fois, donc en fonction de, de, de, du propre plan des plans les urbanistes de la ville de Hamilton, les fonctions actuelles ne peuvent pas de garder de maintenir le rythme avec cette croissance et ne pas pas traiter du statu quo. C'est le plus grand problème dans les politiques municipales. Lorsqu'on parle de logement, donc, enfin, ça, la situation ne fonctionne pas. Il faut bâtir davantage, il faut faire davantage pour faire en sorte que nous travaillons avec le nouveau maire, enfin, comme Andy Orwell, à Martin, pour faire en sorte qu'elle a les outils voulus pour avoir du succès. Député. <applaudissements> Merci, M. le Président. Alors, ma question est suivante à s'adresse au ministre pour services euh, services sociaux communautaires. Euh, fait euh, des problèmes pour une organisation depuis très longtemps. Alors, le, euh, le, le parlementaire pour les communautés pour la stabilité a fait donc l'a à plusieurs groupes et aussi que de ma part, de mes contribuables de range retail. alors, donc, après 15 ans d'inaction et de négligence sous le gouvernement libéral précédent, nos, donc, nos gens les plus vulnérables étaient désavantagés. Le gouvernement précédent a ignoré les besoins pour tous pendant toutes ces années-là. Alors, ils à travailler dans ce système qui était dépassé et qui ne répondait pas à la réalité avec la publication de la déclaration économique de l'automne. le gouvernement fait preuve de leadership pour résoudre ces problèmes depuis de longue date. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut approfondir la question sur quels sont les programmes que nous allons mettre en œuvre pour pour, pour l'ODSP Pour en mettre un. En... Merci, M. le Président. la remercie le député de Rensselaer pour cette importante question. Alors, donc, euh, la loi de, de, de, de c'est vraiment une, une grande priorité pour le gouvernement, euh, de façon à ce que les gens plus vulnérables aient plus de soutien pour payer aux choses essentielles, et surtout pendant les périodes de grande inflation. Alors, ceci, donc, euh, c'est une transformation historique dans la prestation d'ODSP. De dans la province, je suis fier du travail qui a été accompli à travers le, dans le gouvernement, notamment avec mes collègues, le ministre des Finances et le ministre du Travail, Immigration, Information et Développement des Compétences, dans la déclaration économique de l'Ontario L'intention intention de bâtir donc le premier ajustement à l'inflation des taux qui va se faire en juillet 2023. Ce changement va mettre plus d'argent dans la poche des gens qui en ont plus besoin. Donc, merci. À Merci, M. le Président, et merci, M. Euh, le Ministre, pour son réponse. Il est très clair que notre gouvernement est sur la bonne voie avec la modernisation de l'ODSP. J'aimerais saisir l'occasion de partager que. La banque alimentaire quotidienne, ce qu'ils ont à dire en réponse à nos actions récentes. La décision provinciale de souhaiter de l'ESP a assuré que les hausses ne vont pas entrer des problèmes dans les dépenses du gouvernement. Que ceci grâce aussi les ajustements d'inflation pour les hausses est louable. Alors que notre gouvernement a, a, a, a cette reconnaissance, nous savons aussi que nous avons a, des défis de longue date avec ODSP pendant toute une décade. Monsieur le Président, alors, quoi d'autre est-ce que le gouvernement est en train de faire pour appuyer les Ontariens qui dépendent de d'ODSP? des services sociaux et communautaires. Monsieur le Président, encore merci de la députée de l'ODSP. Oui, elle a raison parce qu'elle dit que l'ODSP a vraiment fait fermer. C'est pour ça qu'on propose un autre grand changement. Au programme ODSP, on s'ouvre aussi, aussi, aussi 400 de, pour, pour, pour, pour, pour, pour des exemptions. Et, ceci va permettre aux gens qui ont des handicaps et qui veulent travailler. Et ça va donner une occasion aussi pour traiter, tirer de leurs compétences pour contribuer à l'économie locale et appuyer leur commune sans perdre leurs avantages sociaux. Alors, donc, c'est cinq fois. Ça va permettre à 25 personnes qui reçoivent le programme de soutien aux personnes handicapées pour garder une plus grande partie de leurs revenus et aussi pour reprendre le travail. Et notre travail, notre ministère continue à faire, notre gouvernement continue à faire à toit des soutien pour répondre aux besoins des individus pour faire en sorte que le élections voulu. Député de Westall High Park. Merci, M. Le Premier ministre. Merci. Les locataires dans deux édifices de mon études, 55 à Québec aussi, font face à des augmentations de plus de 11 C'est presque cinq fois plus que la directive pour la hausse de 2023. Monsieur le Président, donc, ceci a un impact sur un millier dans High Park seulement, notamment des personnes âgées et des jeunes familles. Plusieurs sont inquiets qu'elles sont forcées de déménager. Le Premier ministre a, a rendu légal de ces hausses, Est ce qu'il a permis, ces hausses de loyers pour les nouveaux suisses Est-ce qu'il va étendre la protection la locataire à toutes les unités de logement? Merci, Monsieur le Président. Et merci à la députée. Le gouvernement a pris la décision en 2018 hein, dans la déclaration économique euh, de relancer, enfin, fait, de plus, euh, de, euh, de, favoriser la construction de plus grand nombre d'immeubles locatifs. En conséquence de cela, nous avons vu de plus grandes quantités de construction locative dans la ville. Le ministre, pendant la pandémie, a fait face à des difficultés. Bien sûr, le procureur général a fait un excellent travail pour s'assurer que les évictions ont été interrompues pendant la pandémie. Et aussi, aussi sur ces propriétés qui sont sur le contrôle loyer pour évoquer le plafond pour avoir une meilleure protection. Et Aussi, depuis le début de la pandémie, nous avons offert aux municipalités plus de 1,2 milliard de dollars pour payer les plus vulnérables. Notamment et pour créer un programme robuste pour s'assurer de la protection des locataires. On continue de travailler. J'espère simplement que lorsqu'on prend des mesures, les députés de l'opposition les appuient. Merci. Merci. Le contrôle des loyers, c'est la réponse. Alors, ça sur la rue. Sur au Québec aussi, donc ils font face à 11,6 d'augmentation. Alors, donc, il est un persébataire qui dépense 60 de son revenu sur le loyer. Maintenant, il doit payer 300 de plus par mois en plus de cela. Et maintenant, donc, dans un nouvel édifice, il n'a pas besoin de réparation ou de d'identification. Euh, il ne comprend pas pourquoi, pourquoi euh, ce genre de hausse est illégal. Est-ce que le ministre peut expliquer encore une fois pourquoi il permet à ce genre de hausse de loyer pour les gens qui toit au-dessus de la tête? Avoir un toit au-dessus de sa tête, et c'est pourquoi le gouvernement de 2018 a traité cette expansion. Pour ne peut pas avoir l'expérience qu'on a eu en 2018. nous avons eu le plus grand nombre de constructions pendant 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qui a aidé à augmenter le nombre d'appartements locatifs. On va travailler avec nos partenaires pour accroître l'approvisionnement du logement. C'est pour ça que dans le projet de 23. La euh, charge de développement, le plus grand rabais euh, pour euh, les euh, logements locatifs. Euh, donc, euh, c'est pour le logement abordable. On va encourager euh, de bâtir sur le succès, sur cette exemption de contrôle des loyers euh, pour offrir de plus grands incitatifs pour bâtir ce genre euh, de loyers euh, locatifs dont on a besoin à travers la province. Le député de Merci, M. le Président. Plusieurs familles dans la région de Niagara donc, euh, dépendent directement et directement par leur emploi. Pour le un oui, euh, touriste aussi, dans, ou plusieurs y a plusieurs expositions de Coincy, de Niagara Lake aussi, aussi dans, aussi dans le nord de la Carrière. Il y a des endroits euh, de classe mondiale qui montrent la diversité. Cependant, je ne sais pas que le, le secteur du tourisme est en train de recouvrir, de prendre, mais certaines entreprises sont toujours en difficulté. Nous savons que c'est parce qu'elles ont été touchées le plus durement je me demande si le ministre du Tourisme et de la Culture des Sports va, va nous en dire davantage sur ce que le gouvernement veut faire pour s'assurer que le secteur du tourisme a recouvert de la COVID et, et, et reparti dans l'avenir. Alors, Monsieur le Président, je remercie le député de Ouest, Ouest, qui est tout à fait au courant de l'importance du tourisme et des, pour les entreprises et les familles. À ses 60 000 emplois. Euh, euh, aussi, à son niveau le plus élevé. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement va appuyer le tourisme de l'Ontario et l'industrie à réémerger comme un pouvoir économique. Nous avons offert 200 millions de dollars en euh, financement ciblé. Pour résoudre le défi, relever le défi qui affecte tous les segments de l'industrie touristique. Cette année, on encourage tout le monde à l'Ontario et d'appuyer le tourisme local avec le crédit fiscal, c'était de rester à la maison. Et les visiteurs de l'étranger et domestiques visitent l'Ontario les événements, de le sport, les festivals, les concerts, donc on, reconnaît, on accueille aussi les gens, personnes, les hôtels, les restaurants se remplissent à nouveau, Monsieur le Président. Je sais que l'industrie a des difficultés, mais j'ai bien confiance qu'ils vont continuer à s'améliorer. Complémentaire. Merci, M. le ministre, pour cette réponse. Je sais qu'on reconnaît sur l'importance vitale du secteur touristique à notre canine à et bien sûr à travers le reste de la province, les restaurants, les hôtels et bien sûr dans les petites entreprises bénéficient de l'air touristique. Et lorsque les dollars de touristes, on ont son impact. Alors non seulement est-ce que c'est un de pour appuyer le secteur touristique mais c'est aussi important de bâtir pour sa force et aussi sa réputation dans l'avenir. Est-ce que le ministre peut s'engager une stratégie audacieuse pour appuyer le secteur touristique de Niagara aujourd'hui et demain? Alors, M. le Président, donc, le gouvernement donc, est aussi euh, sur la même page que le député de Niagara-Ouest. Le jour de Niagara, c'est 2 milliards de dollars de tourisme. C'est une porte à, à, à, à l'industrie du tourisme en Ontario qui attire plus de 13 millions de touristes annuellement. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Alors, nous investissons, oui, nous investissons, dans, comme par exemple, plus de 1,5 million de dollars pour reconnecter les financement pour les festivals, aussi comme les festivals du vin. Au festival de musique de Niagara, aussi une priorité stratégique du ministère, c'est d'appuyer le tourisme dans la région de Niagara Falls en travaillant avec le secteur d'impact de la région pour recouvrir, pour avant le avant la pandémie. Il est important de dépasser là où nous étions. J'ai l'occasion aussi donc aussi dans Niagara, aussi, les attractions touristiques, les opérateurs, les hôteliers, ils sont prêts à grandir, ils sont prêts à avancer. Une Donc, M. le Président, le gouvernement on va admettre aussi qu'avec aussi le programme de soutien aux personnes handicapées, alors ça ne fait rien pour la majorité des gens dans le programme ontarien de soutien qui ne sont pas capables de surveiller. Alors, M. le Président, 67, récipiendaires sont laissés avec des avantages qui sont inférieurs aux... aux L'inflation, alors que le gouvernement a considéré les suffirait pour des centaines d'Ontariens, des centaines de milliers d'Ontariens. Alors, merci, M. le Président, et merci à notre gouvernement a encore et encore euh, s'est engagé à s'adopter à la réalité qu'elle euh, qu fait face les gens euh, vulnérables. Au niveau de la haute inflation, on veut faire en sorte qu'ils sont le soutien voulu. Et c'est pour ça euh, qu'on euh, a donné euh, les taux euh, de euh, programme de soutien aux, aux personnes handicapées. Enfin, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été effet dans 5 <applaudissements> euh, Donc c'est un souvenir historique. On la relie à l'inflation en tant que cela. Tout en comprenant que l'inflation et que les hausses de l'offre ça crée vraiment de, de difficultés pour la population. Et nous avons aussi on fait des exemptions. Nous avons quintuplé 400 de hausses pour les exemptions de, pour relever les gens, pour qu'ils se reconnectent à la main-d'œuvre et que ceux qui ne peuvent travailler, on les appuie. Nous savons qu'ils ont aussi un travail significatif pour créer leur communauté, leur famille, de travailler avec le ministère. Oui. Avec le ministère du travail, aussi de, aussi de travailler avec le ministère de la santé, avec le ministre de la santé. Et, merci, merci beaucoup. Alors, cinquante personnes avec des handicaps qui vivent dans la pauvreté. c'est le gouvernement en fait pour vivre dans la grande pauvreté avec aucune aide, en fait que le gouvernement et laissez ces gens et, Pas d'indexation, pas de changement aussi pour aller en dépit du fait que rien n'a changé pendant des années. 733 133 Ça ne, ne paie pas le loyer sans euh, oublier le reste. Alors, donc, comment est-ce que les gens peuvent se quitter de ce Ontario travail alors que le niveau de pauvreté? Encore une fois, monsieur. Alors, Monsieur, Monsieur le Président, les libéraux ont l'occasion euh, de le taux. Ils ont attendu jusqu'avant les élections. L NPD a eu l'occasion d'en faire une priorité lorsqu'ils ont euh, abusé les libéraux pendant des années. Alors, donc, en fait, c'est notre gouvernement qui a passé à l'action. Nous sommes les seuls qui avons dit oui pour appuyer les individus à l'aide sociale. Nous indexons le droit à l'inflation. Nous avons dit oui. L'opposition a dit non. Alors, donc, vraiment, nous sommes exemption des gains. Nous avons dit à cela, l'opposition a dit non. Alors, aujourd'hui, la, euh, la politique du programme, de soutien dans ce programme, euh, aussi, voilà, c'est euh, ce que nos collègues dans la communauté ont dit. Alors, c'est vraiment donc aussi euh, l'intervention de plusieurs a, à donner euh, lieu à un futur, un avenir euh, passionnant, qui auront plus d'argent. Euh, tout en contribuant eux-mêmes et leur familles à l'économie et l'ensemble. Nous allons continuer à faire cet important travail, parce que nous savons que c'est très important pour les gens qui vont travailler et ceux qui ne peuvent pas. Le député de Scarborough. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, récemment, des sondages ont montré que les nouveaux chantiers ont augmenté de 11 en comparé à des mois précédents. Alors, donc, le coût d'approvisionnement, la lacune de la pénurie, alors, des pénuries, ça occupe beaucoup de contribuables. Ils sont inquiets de leur avenir économique et aussi de la capacité de réaliser le rêve d'être propriétaire de maison. Monsieur le Président, Donc, jeudi, dis à ma nièce, qui est une ingénieure civile poser m'a posé la question et m'a dit donc mon oncle doit... Euh, vous avez de la chance parce que vous, dans votre génération, on peut acheter, notre génération, on ne peut pas acheter une maison. C'est malheureux. Imaginez, M. le Président, professionnel, ma nièce et son mari avec des bons emplois, qui payent bien, ils n'ont pas, pas les moyens d'acheter une maison. En Ontario. Notre gouvernement doit prendre des décisions réelle et décisive pour aider euh, ceux qui euh, sont laissés pour compte dans le marché immobilier. Monsieur le Président, est-ce que le ministère délégué au logement partage avec nous ce que le gouvernement est en train de faire pour livrer sur notre mandat de bâtir 1,5 million de maisons en <applaudissements> Ontario? Euh, Merci, monsieur le Président. Je remercie, mon collègue et euh, certainement aussi pour l'intervention qu'il fait dans cette communauté. Surtout au niveau du logement. Mon collègue a raison, bien sûr. Les nouveaux chantiers, donc, sont tombés à travers le pays et puis notre notre province ne fait pas exception pour aller au-delà de ce que l'on contrôle. Comme ça, les taux d'intérêt très élevés aussi, les coûts plus élevés pour les matériel de bâtiment. Si on veut voir plus de du fédéral, on a dit que la route future serait facile pour l'Ontario. On n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de difficultés sur la route. Mais, M. le Président, si on continue de travailler ensemble et de faire des changements pour les choses que l'on puisse contrôler, comme par exemple rééliminer les délais et puis les droits non nécessaires pour les quatre prochains années, j'ai confiance que sur le leadership du Premier ministre Ford, on va réaliser le travail et on va, offrir, on va respecter nos promesses. de base. 1,5 million de maisons complémentaires. Alors, merci. Monsieur, merci, Monsieur le Président, et, et merci au, au ministre délégué pour cette réponse. Alors, la population de l'Ontario est à la hausse, mais la construction de logements ne suit pas le rythme. Alors, avec les familles de l'Ontario qui sont désavantagées à cause de la pénurie de logements, il est clair, qu'il faut passer à l'action maintenant pour travailler avec tous les pays gouvernementaux pour répondre à ce problème. Alors, nous devons prendre initiative pour habiter une municipalité qui joue un rôle essentiel pour répondre aux besoins de logement de la population. Je ne sais ce que le ministre adjoint au logement va nous dire comment on travaille pour en faire une priorité de la fourniture de logement. Uh, Merci, monsieur, monsieur le Président. Encore une fois, je remercie mon honorable collègue, uh, Monsieur le Président, nos partenaires municipaux. je jour très important, lorsqu'on passe au, euh, au nouveau chantier, on, non seulement, on, on en a envoyé 29 euh, des plus grandes municipalités, en enfin, des cibles de logements, mais aussi, nous avons aussi alloué plus de 45 millions sur le fonds d'approbation pour de rationalisation dans les 39 municipalités les plus importantes Pour le moi, le nous avons aussi introduit aussi une des mesures pour donner aux municipalités pour leur permettre de lancer un plus grand nombre de chantiers et d'agir rapidement. Nous avons un sérieux pour résoudre la crise de logement dans notre province et nous sommes prêts à travailler avec tous les paliers gouvernementaux pour, encore une fois, donc, rendre possible le rêve de posséder un logement aussi donc, nous, on ne va pas abandonner là-dessus. On va aussi atteindre ce rêve. On va réaliser ce rêve d'être propriétaire d'une maison. Député. Pour le ministère des Transports. As you know, the winter maintenance is an issue. l'hiver, à mesure, donc c'est un problème. Bien sûr, il y a plusieurs autres facteurs qui entrent en jeu pour la sécurité routière. Donc, aussi les fermetures de routes, plusieurs accidents qui implique des camions. Alors, je sais que le ministère reçoit des rapports quotidiens concernant l'état des routes et aussi de, les gens qui, qui conduisent sur, sur une euro du Nord avec et sont sur des routes sans, très peu, avec très peu d'expérience de conduite. On a vu combien de vies ont été perdues avec les années. et Leur inexpérience Mais la vie de nos résidents à risque. Qu'est-ce que votre ministère va faire pour résoudre le, le manque de formation? et d'améliorer les gars des routes pour ceux qui offrent le transport sur nos routes. Merci. Merci, M. le Président. J'apprécie la question du député. Donc, encore une bien sûr, la sécurité routière, c'est une priorité pour notre gouvernement. Et bien sûr, cela inclut les gens formidables du Nord d'Ontario qui vont faire des conditions de conduite qui sont différentes de ce qu'on a dans le sud. C'est pour ça que nous avons un grand nombre de mesures pour garder la sécurité. Notre information, c'est pour un engagement. On veut, en fait, on a déposé sur l'autoroute 11 et 17 pour un examen technique pour changer les normes de 16 heures après à 12 heures après pour assurer que nos autoroutes restent sécuritaires. L'autoroute 69, ce qui était une priorité de ce gouvernement, et on va toujours écouter. Et plus pourrait être fûl, mais ce gouvernement s'engage à maintenir la sécurité des routes et inclut les gens qui sont dans monde. Merci beaucoup. C'est la conclusion de la période des questions ce matin. Le député d'Algoma-Manitoulin a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'ai oublié Kavan à la capitaine des pages, à son père ici, à l'Assemblée législative pour la période des questions. Monsieur Richard Jebou, Wawa, qui était tellement beau. Le ministre du Tourisme, de la Culture euh, et du Sport m'a informé qu'il a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais féliciter les gagnants de 109 euh, Coupe Gré qui a été euh, joué à la Sachs-Point, les Argonautes de Toronto. Félicitations. Et député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. J'aimerais faire le même rappel au Réunion. Je veux dire au ministre Dieu, Je suis content que vous l'avez fait parce que vous êtes vous un êtes en fan des un montant taille, Je suis Argo. Mes félicitations aux Argo. C'était un des meilleurs groupes qu'on a. 24-23. Qu'on ait une bonne parade. Merci beaucoup. La députée de Richmond rappelle rapidement. Merci. Je veux citer à ma collègue une joyeuse fête aujourd'hui. Merci. Merci. Nous avons un vote différé sur la motion de deuxième lecture du projet de loi 14, loi édictant la loi 2022 sur le plan d'action sur la crise climatique et la santé, la loi de 2022 sur la stratégie du secteur public de l'Ontario relative à la crise climatique et la loi de 2022 sur le comité spécial de l'action relative à la crise climatique. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes.